Nombre caché et unique dans la ligne 9 Nombre isolé et nu Nombre isolé et nu Nombre isolé et nu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 5 7 9, 9 Nombre caché dans la colonne 8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 Nombre caché dans le grand carré, 5. Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne, 7. Nombre caché dans la colonne, 1.